Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo à sa date Je teste vraiment euh, Je sais pas si je l'ai bien dit, ça fait tellement longtemps Aujourd'hui, on va tester une marque dont on en entend parler partout Youtube, Insta, TikTok... On est envahi de placements de produits de cette marque-là Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la marque Typologie Si jamais vous ne connaissez pas la marque Typologie... Déjà dans quel monde vivez-vous Je pense que vous n'avez pas de réseaux sociaux. Mais si jamais vous ne connaissez pas, ce sont des produits de soins pour le visage et pour le corps qui sont naturels et qui sont conçus et fabriqués en France. J'ai été hyper curieuse de tester parce que j'ai une peau qui est très sensible, qui a très facilement des imperfections. J'ai envie de voir ce que ça donne vraiment j'ai commencé par faire sur leur site un diagnostic de peau puisque c'est une fonctionnalité qu'ils proposent. Donc de mettre le type de problématique de peau que tu as, si tu as plutôt la peau grasse, si tu as des tendances à avoir de l'acné. T'as tout un questionnaire à répondre et à la fin ils te donnent ton type de peau et ils te proposent une routine de soins complète pour ton type de peau. Je trouve l'idée excellente déjà parce que quand tu arrives sur le site, clairement sinon tu sais pas quoi prendre. Enfin moi j'étais perdue, j'étais en mode il y a trop de choix. Par contre, il te propose une routine hyper complète avec beaucoup de produits. J'ai pas du tout tout pris parce que. Euh... Ouais, ça monte très vite quoi. C'est-à-dire que la routine qu'il me proposait, en tout, ça coûtait plus de 150 balles ou 200 euros, je crois. Il y a un moment, je suis au chômage. Donc j'ai choisi 5 produits. J'ai commencé à tester les produits à partir du 25 février. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars. Ce qui veut dire que ça fait plus d'un mois, largement plus d'un mois j'essaye les produits je vais d'abord vous laisser avec les images de ma toute première utilisation des produits comme ça vous avez ma réaction à ma première utilisation des produits ok bon on va se retrouver pour ma première utilisation de la routine du matin le matin du coup j'ai Trois produits à mettre sur mon visage. Bon, comme par hasard, pile quand je filme alors que j'ai toujours une peau acnéique, là, elle ne l'est pas. J'ai des traces juste de petits boutons, mais euh, c'est tout quoi. Mais j'ai le teint terne et euh, j'ai la peau qui tiraille en ce moment. Donc on va commencer par le gel nettoyant. Euh, PH à 5%. Plus aloe vera. Oui, il est vraiment neuf. Je ne l'ai toujours pas ouvert. Appliquer une noisette sur peau humide. Masser le visage puis rincer. Première utilisation, nous sommes le 25 janvier. Je vais d'abord mouiller mon petit visage. Je vais appliquer une noisette. Ah, ça coule vite. Oh, ça sent super bon. Oh, j'adore l'odeur. J'adore. Est-ce que ça mousse Moi, j'ai besoin que ça mousse. Ça mousse Bien, mais c'est pas non plus hyper moussant, mais c'est pas gênant. Ça sent méga bon par contre. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre euh, beaucoup. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis une noisette comme ils disent, et ça me suffit à faire tout mon visage. Quoique le front, on va reprendre un peu de mousse. Écoutez, première utilisation agréable, je vais rincer mon visage. Mmh. Ok. Bon après là, euh, j'ai pas grand chose à dire, c'est un gel nettoyant, mais qui est très agréable à utiliser, qui mousse, mais pas trop, et euh, qui sent très bon. Donc pour l'instant... Je te kiffe bien, toi. Alors, le deuxième produit que je vais mettre, c'est un sérum. C'est le sérum à la vitamine C. Donc, qui est là pour l'éclat. Donc, ils disent d'appliquer 2 à 3 gouttes sur le visage. Et là, vu le prix, une goutte, c'est 1 euro, tu sais. Non, je rigole. 1 ml c'est 1 euro. Dis comme ça, ça fait mal. J'ai peur de faire des bêtises. Ah, j'ai peur d'en mettre trop, en fait. Ça sent rien. Est-ce que je vais avoir le visage éclatant ça n'a pas d'odeur. Écoutez, par contre, ça pénètre hyper facilement dans la bouche. Je suis choquée. Ça pénètre hyper vite. Genre là, mon, mon visage, il est quasiment sec. Ah bah, je peux déjà plus euh, étirer le produit. C'est déjà sec. Bon, c'est bon à savoir parce que du coup, une fois que tu as commencé à appliquer, il faut que tu directes, euh, que tu en mettes un peu bien partout parce que sinon, euh, là, je, bah, je peux plus. Je peux plus le produit. Écoutez, on verra si à la fin du mois ma peau elle est moins terne. Là je vois pas spécialement de différence mais c'est pour ça que je teste sur un mois, c'est pour voir sur tout le mois si ça change quelque chose. Et le dernier produit que je vais utiliser le matin c'est la crème hydratante. Vraiment, il paraît qu'elle est incroyable, elle est à base de 9 ingrédients, euh, 99% d'origine naturelle. C'est quoi le 1% Je ne sais pas. Il ah, y a de l'huile de coco dedans. Ah, J'ai un peu peur que ça me bouche les pores de la peau, c'est à moi. C'est bien parce que qu'ils te mettent tous les ingrédients. À chaque ingrédient, ils t'ex Explique à quoi sert l'ingrédient. Ça, je trouve ça hyper intelligent par contre. Sans parfum. Moi, je veux juste une crème hydratante qui... Euh, alors, qui m'hydrate bien la peau. Qui, voilà. Hein. C'est peut-être peu ce qu'on demande à une crème hydratante, finalement. Pénètre euh, assez facilement parce qu'en général, quand je mets ma crème hydratante, euh, je veux pas attendre mille ans et je veux pouvoir euh, me maquiller euh, dans la foulée, quoi. Packaging en carton. Ça, c'est très bien. C'est recyclable. Vraiment, je vous dis, c'est la première utilisation. Hein. Je vais mettre euh, une noisette. Oh, oh, oh, oh j'aime beaucoup. Oh, elle est hyper agréable à appliquer. Elles font hyper bien en fait dans la peau. Je sais pas comment vous expliquer. La texture elle est très agréable. On n'oublie pas le coup. Alors, il n'y a pas d'odeur. Ou alors, c'était moi qui ai le... ai le Covid ou quoi Non, parce que j'ai senti l'odeur du gel nettoyant. Donc, c'est bon. Oh, mais elle pénètre hyper vite dans la peau vite. Mais en fait, c'est des produits qui pénètrent hyper vite dans la peau. Ou alors, j'ai la peau qui est asséchée, qui est en PLS et qui est en mode. Bah du coup ça m'arrange parce que comme je vous disais moi j'attends euh, 5 minutes et c'est bon je peux me maquiller après. Je vous retrouve juste après m'être maquillée et en fait je voulais souligner un point qui est important pour moi et qui est sûrement important pour toutes les personnes qui travaillent et dont on n'a pas le temps le matin, c'est que euh, j'ai pu me maquiller genre... 2 ou 3 minutes après avoir appliqué les produits. Et ça, c'est un gros point positif selon moi, parce que le matin, on n'a pas le temps. Ça n'a pas changé mon maquillage. J'ai pu me maquiller euh, comme d'habitude. Et rebonsoir Je vous retrouve, il est actuellement à peu près 20h. Euh, j'ai envie de faire ma routine soin dès maintenant, parce que j'ai juste envie d'être en pyjama et d'avoir fait ma routine soin. Donc je vais commencer par me démaquiller. Donc ça, je vais faire euh, avec mon produit habituel. Il est où d'ailleurs où ce con Il est parti où ça va être compliqué, je le sens. Et bah, c'est mon homicélaire préféré de chez Sobioethic, Ethic, apaisant. Et euh, elle est très agréable. Moi qui ai la peau sensible, elle est vraiment top. Ah. Hop, me voilà démaquillée. Donc on va commencer par le même gel nettoyant que ce matin. Je vais utiliser avec une brosse nettoyante, donc c'est la Clarisonic Mia 2. À l'ancienne, je l'ai depuis des années et euh, elle marche toujours aussi bien, elle est trop bien. Donc j'ai mis la même quantité que ce matin, c'est-à-dire une noisette. C'est parti. Ouais, ça mousse pas assez je crois. Ah, ça me fait mal du coup. Alors d'habitude, ça me fait pas mal. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Alors que d'habitude, ça ne me fait pas mal du tout. Vraiment, ça m'a fait mal à ma peau. Elle n'est pas rouge particulièrement, mais moi, j'ai senti que ça m'a fait un peu mal. Donc, je pense que c'est dû au fait qu'il n'y avait pas beaucoup de mousse. Bon, bah du coup, peut-être que je pas ma brosse nettoyante avec. Alors, le soir, dans ma routine, j'ai deux sérums à mettre. En fait, vu que j'ai une peau en perfection, j'ai un sérum pour tout le visage qui est un peu en mode préventif et j'ai un sérum imperfection ciblée quand on a des imperfections ce qui est mon cas aujourd'hui. Oui, j'ai des, des imperfections au niveau du menton. Donc je vais mettre les deux sérums ce soir. Donc on va commencer par celui qui est pour tout le visage. Ce sérum, il a une odeur. Je je sais pas dire si j'aime ou pas. bacucule des graines de bacuchi. Je sais pas si aux examens. Ça sent pas très bon, mais tout comme le sérum de ce matin, ça pénètre assez vite. Donc ensuite, on a l'imperfection ciblée. Appliquer une goutte sur l'imperfection à traiter le soir. Ouais, ça parle là quoi Et ça, c'est à partir d'acide salicynique et de zinc. Ouais, vraiment les trucs faits pour l'acné, quoi. Je fais juste mon menton et je fais surtout sur là où j'ai mes imperfections, là. Oh là là, ça pénètre hyper vite aussi. Ça, c'est hyper agréable parce que moi, j'avais connu des sérums qui pénètrent vraiment pas vite et t'es obligé de masser pendant au moins 2-3 minutes. Celle-ci, l'odeur, il euh, n'y en a pas trop. Et la dernière étape de ma routine soin du soir, c'est la crème hydratante. On hydrate matin et soir. Oh, J'adore l'odeur. Oh là là. Et elle est vraiment, elle fait du bien la fin là. Surtout qu'avec la brosse nettoyante, je me suis vraiment fait mal. Et oui, même les peaux acnéques ont besoin des hydratées. Ah ça pénètre moins vite que ce matin, j'en ai mis plus. Pourquoi j'ai envie de rigoler à chaque fois que je dis le mot pénétrer, j'ai vraiment 5 ans dans ma tête. Marco tu as 26 ans. Tu t'approches de la trentaine. Non, faut pas dire des trucs comme ça. Bonjour à tous! Écoutez, nous sommes le lendemain matin. Je n'avais pas prévu de vous faire d'update à la base. Mais il y a un truc qui m'a marqué ce matin et je suis choquée. J'ai jamais eu ça avec euh, plein de produits. Euh, j'ai la peau d'une douceur. Vraiment, si vous pouviez toucher, j'ai la peau hyper douce. Je la sens, euh, je sais pas, repulpée. Je la sens. Euh... Mais bah pour le coup, je pense que c'est la crème hydratante, je ne sais pas. Bon, ça n'a pas réduit euh, drastiquement mes imperfections euh, ici, mais en même temps, on ne peut pas attendre ça en une nuit. Ça fait pas des miracles non plus, mais voilà, je voulais vous faire cette update parce que ça m'a choquée ce matin. Voilà, donc vous avez vu la réaction que j'ai eue à l'utilisation des produits, qui était plutôt positive, mis à part pour le gel nettoyant où du coup, je n'ai pas pu utiliser ma brosse nettoyante avec ce gel. D'ailleurs, à propos du gel, finalement, je me suis rendu compte que dans ma routine, il me disait de ne pas l'utiliser le matin. Après ce jour-là, je l'ai utilisé que le soir. Avant de vous donner mon avis sur chacun des produits, je vais vous mettre des photos avant/après, donc du premier jour où j'ai utilisé les produits à Aujourd'hui, j'ai vraiment pris les photos aujourd'hui. Donc faites-vous votre avis. Personnellement, sur ces photos avant après, je vois pas de différence flagrante, mais c'est au fur et à mesure du mois que moi j'ai vu certaines différences. Donc je vais vous les donner, mais on va parler de chacun des produits un à un. On va commencer par ma routine du matin. Le premier produit que j'appliquais sur ma peau le matin, c'est un sérum, c'est le sérum Éclat. Euh, voilà où j'en suis aujourd'hui après plus d'un mois d'utilisation. Je sais pas si on voit bien où est le niveau, mais il reste quand même une bonne partie du produit, et je l'ai bien utilisé tous les matins. Qu'est-ce que j'en pense pas grand chose <rire> Honnêtement j'ai pas vu la différence, je ne trouve pas que ma peau était plus éclatante après l'utilisation de ce produit, très agréable à utiliser euh, je pense que ça n'a pas fait de mal à ma peau, mais je l'ai pas trouvé moins terne, ma peau je l'ai et encore aujourd'hui je la trouve, alors je l'utilise encore Terne. Donc je ne suis pas sûre que ce soit un produit que je rachèterai. D'autant plus que là on est sur le format 15ml qui est le plus petit format et que ce petit format coûte 13,50€. Il n'y pas désagréable mais franchement je vois pas la différence. quoi. Deuxième produit que j'appliquais le matin, il s'agissait de la crème hydratante à 9 ingrédients qui vous pouvez le voir est dans un sale état, que j'ai terminé depuis maintenant au moins deux semaines. Donc en fait elle m'a duré moins d'un mois parce que je l'ai taisez vous il y en a qui essayent de... C'est intéressant, moi C'est même pas intéressant, comme mail. Ah Je l'ai utilisé moins d'un mois, mais en fait, je l'appliquais matin et soir, puisque c'était dans ma routine. Celle-ci, par contre, je l'ai adorée. Vraiment hyper agréable. Et je trouvais ma peau tellement douce après l'avoir mise. Je sais pas, je la res... Je sentais que cette peau, elle était euh, vraiment... Euh... Je sais pas comment vous dire, c'était trop bien, ok J'aimais trop ce produit. Ça, une fois que j'aurai fini toutes mes autres crèmes hydratantes, c'est celle-ci que je vais racheter, ok pourquoi je vous agresse Enfin voilà, on a plein de trucs à base de coco, hein, je suis étonnée, et ça m'a pas du tout donné de bouton ou quoi. Donc cette crème hydratante a un gros coup de cœur. Donc elle fait 50 ml, et elle coûte 18,90€. Donc franchement, c'est raisonnable pour une crème hydratante. Je l'aime, ok Je l'aime, et je suis pas sponso Typologie Venez on s'appelle, je vais faire partie de toute cette masse de sponsors, ok On passe maintenant à la routine du soir. Donc personnellement je me démaquillais avec mon micellaire habituel. Une fois que j'avais fini de me démaquiller, j'utilisais le gel nettoyant que euh, le diagnostic m'avait proposé. Et en regardant les produits, euh, là, tout de suite, donc plus d'un mois après l'avoir utilisé, je découvre qu'en plus de nettoyer, il est censé exfolier. Et de base, du coup, j'allais vous dire énormément de bien sur ce gel nettoyant, puisqu'il est très agréable à utiliser. je sentais effectivement ma peau était nettoyée en profondeur, qui n'était pas agressive du tout. Pas si on voit bien. Arrête de faire le focus sur ma tête, je sais que je suis bonne, mais quand même. Voilà, on voit le niveau, il est là, donc je suis à peu près à la moitié. Mais par contre, euh, du coup, je découvre qu'il est censé être exfoliant. À aucun moment, quand je l'ai utilisé, j'ai senti qu'il a exfolié ma peau. Il y a une couille dans le poté là. Du coup, je sais pas quoi en penser, je l'aime quand même. Je sais pas, il m'a pas transcendé vous voyez. Ouais, gel nettoyant exfoliant. Et c'était pas écrit ça sur le packaging, c'est trop bizarre. Donc celui-ci coûte 18,90€, donc pour 200ml, en vrai, c'est raisonnable. Il y a d'autres gels nettoyants qui coûtent moins cher, qui sont aussi bien. Avant de réappliquer ma crème hydratante que j'appliquais du coup déjà le matin, le soir, j'appliquais deux sérums. On a un premier sérum qui est le sérum Imperfection. Donc cest un sérum qu'on doit appliquer sur tout le visage qui est censé prévenir l'apparition des imperfections. Donc qui est à base de bacucule et de graines de bacuchi, je ne crois que je ne sais toujours pas le prononcer. Donc moi j'ai pris le format 15ml, puisque ça coûte relativement cher. Je suis à peu près à la moitié du produit en l'utilisant tous les soirs sur tout le visage. Donc parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça c'est quand même un avantage. C'est un sérum en 15ml qui coûte quand même 15,90€, donc 16€. Donc c'est pas rien, c'est en gros 1€ le millilitre quand même. Honnêtement, j'ai remarqué que ce mois-ci, enfin, ouais, ce mois-ci, enfin, plus d'un mois, j'ai eu moins de poussées d'acné, beaucoup moins de poussées d'acné, alors qu'en plus, j'ai fait n'importe quoi avec ma pilule, il y a des soirs, je l'ai oublié, machin. Donc, en général, ça me dérègle complètement et j'ai des poussées d'acné monstrueuses. Et là, quasiment rien comme imperfection. Est-ce que c'est grâce à toi Celui-ci... Je crois que je serais capable de le racheter. Ça a été quand même un petit coup de cœur. Le sérum imperfection global pour tout le visage, il n'y a pas de souci. On passe au deuxième sérum qui est le sérum imperfection ciblé, qui est à base d'acide salicylique et de zinc. Qui est donc à appliquer quand vous avez des imperfections, localement seulement sur les imperfections. C'est donc censé euh, faire partir plus vite le bouton. Alors celui-ci, lui clairement je ne le rachèterai pas. Aucune différence si j'appliquais ce produit ou si je n'appliquais rien. Et j'ai même testé d'autres produits, notamment, je pense, tout simplement à l'huile essentielle d'arbre à thé. J'ai bugué, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Ça, pour moi, ça a été totalement inefficace. C'est un gros flop. Et en plus, comme par hasard, c'est sur ce produit que ça tombe, je ne sais pas ce qu'a le packaging. Je ne sais pas si vous voyez bien, le packaging sur ce produit, c'est totalement effrité. Mais vraiment, il s'effrite. Je vais m'en servir, mais alors celui-ci, honnêtement, grosse déception. On va passer maintenant, à mon avis, global sur les produits et sur la marque. Alors déjà, première chose, livraison hyper rapide, euh, produits très bien emballés dans leur euh, colis, des produits qui sont abordables quand même au niveau du prix. Alors certes, plus cher que certaines d'autres marques, mais on est quand même sur des produits beaucoup plus naturels, sur des produits qui sont fabriqués en France, donc... On, a, on est quand même sur une autre qualité. En fait, ce qui me rend mitigée, c'est qu'il y a des produits que j'ai vraiment surkiffé et d'autres où je me dis, euh, ouais, euh, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Après, en termes de composition, je suis nulle. Allez voir la vidéo de Gaël Garcia Diaz sur la marque. Moi, je l'avais vu sa vidéo. Euh, elle parle très bien des, des compositions, et en gros, de ce que j'ai compris, c'est très clean. Mais, ouais, je pense qu'en fait, ça dépend des produits. C'est... Ok. Bon, si, je le dis. C'est quand même validé. C'est validé c'est validé. Je peux pas, je peux pas. Ça, j'ai pas d'argument pour dire ouais, c'est de la merde. Mais il y a certains produits qui m'ont déçu. Donc voilà tout le monde pour cette vidéo. Euh, écoutez, avis mitigé, mais quand même, marque validée. J'ai quand même surkiffé et je, je vais racheter certains de ces produits, euh, clairement. Enfin, surtout la crème hydratante. La crème hydratante. « Mama, j'ai jamais eu la peau aussi douce qu'avec cette crème, c'est la meilleure que j'ai testée, vraiment !» Si vous, vous avez essayé la marque et certains de ses produits, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à dire ce que vous avez pensé de la marque et des produits, votre avis à vous. On est là pour partager ensemble, vous et moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, typologie, n'hésitez pas à m'appeler. Bah quoi, il faut bien de l'argent pour faire des jeux tests vraiment. Hein. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao